J'arrive. arrive Bonjour Kiki, ça c'est pour les français ça, Kiki c'est pas tout le monde qui est français Kiki, t'es J'espère que tu as lu tout mon message. Vous savez que personne ne va venir changer votre vie, non Vous savez ça, là si vous ne bougez pas, personne ne va bouger pour vous. Ça, c'est la beauté de la vie. Personne ne va bouger pour toi. C'est que vous avez passé la majeure partie de votre temps avant à ne rien faire parce que vous attendiez quelqu'un. Et là, vous avez compris que quelqu'un ne vient pas La reine sultane, je vais super bien. I'm okay. Le roi fouillette, bonjour. Nobody's coming. Personne ne vient te sauver. Comment Bon, je vais vous donner des idées comme d'habitude, mais cette fois-ci vous allez remarquer que je veux, j'ai commencé à faire des choses un peu plus concrètes. Donc euh, j'ai des annonces pour vous. La première annonce, je cherche des vendeuses. Ok Nina que je fasse encore les locks eh. Bon. Donc, si vous êtes beaucoup d'entre vous, il y en a même que vous vendez le plantain prune, c'est super, je ne simplifie pas ce que vous faites. Maintenant, je veux que vous commencez à comprendre que ce sont vos idées, ce n'est pas le diplôme qui te permet d'arriver loin. C'est ce que tu connais et ce que tu mets en pratique qui te permet d'arriver loin. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques points importants. Donc, si tu es si tu, es... tu n'as pas de boulot pour l'instant, et monsieur, monsieur Fouet, je ne parle pas de jeûne aujourd'hui, tu as compris. Le jeune c'était hier. Donc, ne viens pas me déranger. Vous n'êtes pas discipliné dans vos choses maintenant. Vous venez pour vouloir me déranger. Je ne veux pas. Oyuha. Oh, a. Oh, voilà. Donc, première annonce que j'ai donnée, les vendeuses. Si tu vends le plantain prune en journée et tu veux te faire un peu d'argent à côté, même si c'est en vendant, devant le sel. Tu peux vendre le plantain prune à côté, tu as déposé le sel que tu vends. Le sel spirituel. Ok? Tu peux avoir ta boutique où tu vends déjà tes produits. Prends certains de mes produits, tu mets dans ta boutique, tu vends. Tu vends, ça te donne un peu d'argent. Voilà. Je préférerais que ça donne beaucoup d'argent. Ok. Deuxième annonce. On jeûne tous les mercredis. Bon, à partir de lundi de la semaine prochaine, il y aura la prière... Tous les jours, de, à 12h et à 18h. Donc, j'aurai des gens qui seront sur la page en train de faire la prière. Ce ne sera plus toujours moi dans toutes les prières. Vous avez remarqué hier, pendant le jeûne, que ce n'est pas moi qui ai fait euh, les, la prière de midi. Donc, j'ai des personnes qui vont déjà soutenir pour ça. Parce que certains d'entre vous avez besoin de prière, certains vous avez besoin d'argent. Ce qui fait que, euh, si on fait seulement les prières, ça ne va pas vous aider. Parce que, voilà, j'ai fini de prier, maintenant je fais comment pour avancer donc euh, la méditation qu'on va faire demain, 21h, j'ai déjà annoncé. La méditation c'est 15 000 le mois, 25 euros. Si tu veux donc développer ton imagination, enlever les blocages spirituels, mentaux et avoir, te concentrer pour manifester. C'est l'idéal pour toi. Il y en a parmi vous qui ne savez pas ce que c'est que la méditation. Vous allez découvrir demain. Donc, j'ai créé un groupe gratuit dans lequel les gens sont en train d'entrer. Vous allez voir, le lien est quelque part sur la page. J'ai mis ma photo ce matin sur la page. Et Nina, on n'est pas sur Zoom. Si je n'arrive pas à te connecter à Zoom, ce n'est pas mon problème. Tu as compris Ok Tu vas sur YouTube, tu écris « Comment se connecter sur Zoom ?» Tu cherches. Ça, c'est quelque chose que vous savez que je suis Je suis contre la paresse. Tu es, tu es pauvre, tu es bête, paresseux. Ce n'est pas bon. Tu as de me regarder sur Facebook. Donc tu peux prendre ton téléphone, tu passes sur YouTube et tu tapes comment utiliser Zoom. Et tu ne peux pas faire, tu laisses. Tu as compris Voilà. Vous allez apprendre aussi à chercher les choses. Parce que si tu ne peux pas chercher, tu t'attends. C'est le genre de besoin que tu vas acheter un programme chez moi. Tu t'attends à ce que je marche, je viens mettre dans ta bouche et je ne fais pas ça. Je suis contre la paresse. Je n'aime pas la paresse. Mais je n'aime pas la paresse. Donc la méditation, ça se passera demain à 21h. Il y a le lien quelque part à la rentrée dans le groupe. Bonsoir, Reine Jahel. Si tu as Yaoundé, il y a une représentante à Yaoundé. Son numéro est sur ce direct. OK? Tu la contactes. Son numéro commence par 6,55. Tu la contactes. Et puis, elle va bien te recevoir. Elle s'appelle la reine Julie. Donc pour ceux qui demandent les produits spirituels, vous allez vendre les produits spirituels. OK? Et aussi d'autres produits que vous allez vendre. Mais d'abord, en majorité, les produits spirituels. C'est-à-dire le sel. Le sel, par exemple. Ce sont des choses que toi tu utilises déjà. Hein? En numéro 3, troisième annonce, avant que je commence. Il y a ceux ou celles euh, qui veulent créer une activité. Le tout, ce n'est pas d'avoir l'argent. Le tout, c'est d'avoir le mindset qui va te permettre de multiplier l'argent que tu as. Donc, j'ai lancé un autre groupe payant aussi. Je vous demanderai, les sons que je vais vous demander dans les groupes, ce sera le truc de 20 ou 30 euros par mois. Mais je voudrais que ce soit un endroit où tu viens et tu as les recettes qui vont t'aider de temps en temps. Qu Avant, je faisais des coachings privés. Coaching privé c'est très lourd. C'est très lourd sur la personne qui fait et sur moi-même qui fait, sur le client et sur moi. Donc, ça, j'en fais quelques-uns. C'est très cher, très lourd, mais aussi les petites. Je préfère donner à beaucoup plus de personnes. Comme ça, ça vous permet de délever vos business. Voilà. Donc, dans ce groupe, je vais vous donner les astuces pour pouvoir prospérer votre business. Donc, on aura aussi euh, une formation qui va être donnée par la dame qui a créé euh, les agendas de The Black Queen Plana. C'est une femme camerounaise qui vit à Douala. Et elle m'a donné ça depuis déjà. Elle est venue avec un jour, vous payez sa dîme. Et là, à un moment, j'ai dit, mais attends, c'est toi qui as fait ça? C'est très beau. Mais c'est beau, ça. Bonjour, petit oiseau. Moi et les oiseaux, et... je suis dans mon second appartement. Et là, vous allez voir là où il s'est placé cette fois-ci. Regardez. De voilà, là-bas. Vous allez voir, non? Vous devez prêter attention aux détails comme ça là. Donc il y aura une dame qui va vous aider à planifier vos semaines et vos journées. Je n'ai pas encore de représentante au Sénégal. Si tu voudrais être ma représentante au Sénégal, tu me fais signe. Je veux des gens, je veux les gens sérieux. Beaucoup d'entre vous vous disent qu'on n'a pas l'argent, mais dès que l'opportunité se présente, vous fuyez. Le business, ça demande de la persévérance. Vous aurez des ateliers de planification de vos, de vos semaines. Je pense qu'une semaine qu'on n'a pas planifiée ou encore un argent qu'on n'a pas planifié d'avoir, euh, c'est très peu probable qu'on l'ait. Ben, parce qu'on n'a pas planifié. Donc, elle a de beaux agendas pour commander les agendas, j'ai mis le lien dans la vidéo. Il y a de belles photos aussi. Et je veux aussi avoir un comptable avec lequel je vais travailler. Euh, je voudrais bien, parce que vous êtes tous des entrepreneurs, vous aurez des ateliers pour vos finances. Et dans les formations qu'il va faire avec vous, je voudrais que ça parte dans la base, genre les déclarations, quel type d'entreprise créer, à quel, niveau, à quel moment prendre plus d'employés, comment gérer même les stocks. Ce sont les choses dont vous avez euh, besoin. Je ne parle pas des oiseaux aujourd'hui, j'ai Tu as compris. Je parle de business. Voilà. Donc, vous, vous devez commencer à vous équiper. Donc, je vais vous donner des outils aujourd'hui qui vont vous aider à avancer malheureusement ou heureusement, euh, je ne sais pas lequel on va mettre, beaucoup d'entre vous vous ne dépensez pas sur vos, sur vos, sur votre mental. Tu as un magasin depuis sept ans. Ton revenu est à, donc on va dire ton revenu aussi dans les mêmes montants. Tu n'as pas pensé à créer d'autres sources de revenus. Ce n'est pas bon. C'est pour ça que tu rames. Il y en a parmi vous, vous avez déjà fait tout le travail spirituel. Vous êtes débarrassé de beaucoup de malédictions générationnelles. Mais vous n'avez pas lancé de business. Le Seigneur bénit vos entreprises. Donc, si depuis que tu fais tous les kits fondations que tu as fait, kit déblocage, kit ceci, le sel, le donne-moi tout le pipi, tu n'as pas encore lancé un, deux, trois business. Tu es en retard. Donc, la première chose que vous devez faire, j'ai parlé des ateliers qui vont venir, il y aura l'atelier de planification de son temps, qu'on fera avec ses agendas. Ce ne sera pas moi qui va faire les ateliers. Il y aura l'atelier de comptabilité. Beaucoup d'entre vous, vous pensez à créer une entreprise, mais vous avez peur. Vous ne savez pas que c'est... La comptabilité est facile et même si je dois prendre un comptable, mon, mon comptable ne me coûte pas beaucoup par mois, vraiment. C'est un ami qui me l'a passé il travaille déjà dans une grande boîte, bon il n'a pas son cabinet à lui, donc du coup, il me donne beaucoup de conseils. Et maintenant, celui qui va faire cette formation, il est en train de m'introduire dans des systèmes. Vous avez pas, il y en a parmi vous, vous êtes en, en Europe, vous avez des magasins au Cameroun, vous pouvez mettre des codes barres sur vos produits les cours de barre, vous faites des gestions de stock. Ce qui fait que tu te mets, au, euh, en France, tu connais combien d'articles ont été vendus dans le magasin de Libreville. Tu connais combien on a vendu à Abidjan. Tu connais combien on a vendu à Yaoundé. Et votre façon conventionnelle de faire le business avant que vous ne commenciez avec moi là maintenant, c'était que vous étiez seulement concentré sur une ville, euh, un magasin, un pays. Donc, je veux maintenant vous coacher. Je vais vous amener des formateurs, des personnes qui vont vous, vous, vous tenir la main. Il y a le groupe de prière. Ce n'est pas moi qui vais faire la prière. Donc, il y aura des gens qui vont prier avec vous. Il y aura des gens qui vont planifier votre temps avec vous. Et si vous m'écoutez, vous avez des, des, des, des compétences qui peuvent aider les entrepreneurs. Je vous en prie. Contactez-moi. Et surtout, ayez la détermination. Parce que souvent, vous venez Québec, vous avez courir après vous. C'est un partenariat. Souvent, je vois des mais tu as de bons services, pourquoi les gens ne viennent pas Parce qu'ils me rendent compte que tu t'assoies à la maison, tu attends que les gens viennent à toi. Les gens ne viendront pas d'eux-mêmes. Voici, je vais vous donner quatre choses que vous allez, vous devez faire. La première chose que tu dois faire. Pour pouvoir avancer. Cafu, c'est ton projet, mais tu ne l'as pas mis sur pied, non N'est-ce pas Je suis fatigué de vos jalais, je voulais, j'avais l'intention de... Première chose, vous devez investir sur vous. Écoutez bien. Malheureusement, vous allez partir donner l'argent à B. Vous allez acheter la voiture de B. Vous allez payer la pension des enfants. Vous allez faire ceci. Quelle est la dernière fois où tu as pris toi, tu as pris une formation? À part les petites vidéos que tu regardes sur YouTube. Quelle est la dernière fois où tu as payé un agent, tu dis que ça, là, je mets ça sur moi. Donc vous devez investir sur vous. Quand vous investissez sur vous, vous devez comprendre que ce que je suis en train de mettre dans moi, ça doit produire. Ce que je mets sur moi, ça doit produit. Donc tu deviens ton fonds de commerce. Par la que tu investis sur toi, après tu peux encore pleurer des rébé. Deuxième chose, tu dois te décider à quitter le boulot dans lequel tu es finalement. Est-ce que vous avez travaillé pour que quelqu'un cela paraisse je ne refuse pas le fait qu'il y en a qui sont appelés pour travailler avec d'autres personnes parce que la vision de l'endroit, ça correspond à ce que toi, tu as appelé la fée. Ça correspond avec tes valeurs. Et là-bas, tu te sens très utile. C'est-à-dire tu apportes de la valeur et on te rémunère correctement. Tu aides un empire à grandir. C'est différent de l'autre qui est tout là. Ah, ah, de toute façon, moi, je nettoie seulement ça, non. Je nettoie seulement ça, non. Donc, vous devez, « Bonjour, Lisa » vous devez absolument quitter le 9h-17h. 9, 9, Vos dons spirituels, vous pouvez en vivre. Et alors, vous êtes autodidacte. En numéro 3, vous devez chercher de quoi les gens ont besoin autour de vous. Peut-être les gens ont besoin de quelqu'un. Un jour, je parlais avec quelqu'un, je me disait Mais attends, est-ce que tu sais que les gens ont besoin de quelqu'un à qui parler Il faudrait d'ailleurs que je mette ça sur pied. Qu'est-ce que tu sais que les gens ont besoin de. Donc, ils veulent une ligne où ils appellent seulement. Ils racontent leurs problèmes. Ils racontent leurs problèmes. Ils racontent leurs problèmes. Après, il dis OK. La c'est est bon de cœur. Tu écoutes, tu écoutes. Après, tu dis oui, c'est vrai, tu as raison, oui, oui. Hum. Okay, il faut que je mette ce système-là sur pied. Un système d'écoute. Tu appelles, tu payes. Uh -huh. Attendez, je vais faire l'autre là. Il y a besoin des réceptionnistes. <rire> bon, c'est une idée de business. Vous devez voir de quoi les gens ont besoin autour de vous. Il y a des choses que vous savez très bien faire. Par exemple, le conseil. Vous savez qu'autour de vous, vous avez des couples que vous conseillez. J'ai aidé trois couples à se mettre ensemble depuis le mois de juin. J'ai aidé telle personne à faire ceci. Mon Milisa, tu qui là-bas, toi, mon fils, tu là-bas. L'établissement est moi. Vous aimez seulement jouer. Toi là, mon là. Tu vas dire qu'engagez-moi comme ça. Tu ne m'as jamais écrire une boxe. Tu ne m'as jamais... Vous, en fait, hein, vous attendez que l'agence vienne vous trouver. C'est ça votre problème. Vous regardez mes directs. Vous ne savez pas qu'il y, y a les gens qui s'engagent dans ce que je dis là. J'ai une de mes représentantes. on n'a pas comme employée. Elle me contacte, elle demande le lavage. Elle dit que voilà, je suis, là, je suis dans telle ville avec mon... Avec mon, mon, mon, mon fiancé, on vit ensemble, on a un bébé. Et ok. Elle paie le lavage, elle même Elle vient avoir un master. Elle me dit, voilà, j'ai trouvé un boulot, mais on me demandait quitter de la ville où je suis. De voyager pour aller dans l'autre ville du Cameroun. Parce que c'est loin. Il a fait venir à Douala. Elle a fait deux ou trois nuits, je pense. À l'hôtel. Elle est venue, à la vu comment on fonctionne à Douala. Comment ça fonctionne elle est rentrée dans sa ville. Les chiffres d'affaires que la fille a fait par semaine dans sa ville. Elle dit elle elle Je voulais un boulot, je sais que je peux gérer mon enfant à la maison sans quitter le. Non, elle gère ça de la maison. Et elle peut maintenant payer aussi les factures à la maison. Vous allez voir une autre personne. Le taxi, seulement que tu payes, c'est 20 000 par mois. On vient te donner un salaire de 100 000, tu te retrouves avec 80 000. Tu manges combien là-bas quand tu vas écrire écrit que je suis là pour écouter et conseiller oui écrit dans ton, dans ton dans le message précisé 6 93 50 22 66 0, 0 237 6 93 50 22 66 parce que la compétence que tu as il y a quelqu'un là-dedans qui a besoin de ça donc vous devez trouver de quoi les gens ont besoin autour de vous peut-être que tu vends la banane nue. Et les gens demandent trop la nana. Ce ne serait pas juste. Tu, tu vends la banane, chaque jour on vient te demander. Tu connais, où tu acheter la nana ici. Si tu fais 5 mois, deux semaines, une, dix, et tu ne vends pas la nana, c'est que tu es bête. Tu es bête. Achète la nana, tu déposes. Après on va venir commencer à prendre la nana. En mangeant la nana, la personne va dit. mais tu sais où je peux acheter euh, euh, le pain deux semaines plus tard, tu prends le pont, tu déposes. Apportez de la valeur, donc cherchez de quoi les gens ont besoin autour de vous. Numéro 3. Vous devez... Non, j'ai dit, premier, c'est investir, vous devez investir sur vous. Numéro 2, vous devez quitter le boulot pour faire de 9h à 17h. Euh, numéro 3, vous devez voir de quoi on a besoin autour de vous. En, maintenant, en numéro 4, vous devez transformer vos compétences en service. Ou bien transformer le besoin que vous avez vu en service. Ou bien vous cherchez les compétences que vous n'avez même pas. Vous allez apprendre et vous venez transformer ça en service. Donc la quatrième étape, c'est que tu dois offrir au moins un service aux gens. Et il y a des services saisonniers. Vous avez suivi. En passant, est-ce que vous... J'ai un, un colis en Angleterre que je vais faire venir au Cameroun. Et ce n'est pas le genre de colis que DHL prend. En fait, c'est des documents très importants. Donc, je ne pense pas que ça peut passer par DHL. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui quitte de l'Angleterre dans ces jours-ci-là pour venir au Cameroun, faites-moi signe. Tu ne peux pas rester que tu n'as pas d'activité, tu n'as pas un petit business à côté. Je ne parle pas de ton salaire du boulot. Hein. Tu dois avoir une petite activité à côté que tu sais que je rentre le soir. Ça me donne l'argent. Ou bien tous les jours, j'ai quand même, même. Je ne sais pas quels sont. Dans un numéro 5. Tu dois revoir la fondation de ton argent que tu as actuellement. Peut-être que tu as un système qui te donne l'argent déjà. Tu, as donc, tu sais que d'office, je gagne l'argent comme ça. Tu as mis le système là en place depuis 5 ans. Maintenant, Considère que tout ton système tombe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais? Donc quand tu vas reconsidérer la base de ton business, le but c'est d'élargir, que tu étendes, que tu ne distribues pas seulement à toi-là. Tu ne dois pas avoir le magasin seulement à toi-là. Tu dois avoir Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Limbe, Kribi. Vous comprenez? Tu ne dois pas avoir seulement dans un seul endroit. Merci pour mes cœurs. Merci pour les partages. C'est important pour toi parce que quand tu fais le magasin où tu es tout le temps physiquement là pour vendre, la fatigue de toute la journée, si ce n'est que toi qui est la tête pensante et la tête vendeuse de ton business, ce n'est pas bon parce que ça va te ruiner. Tu dois faire de telle façon que ce n'est pas toi seul qui rapporte de l'argent dans ton business. D'autres personnes. voyez ouais, un peu. Il on, n'y on, a pas de on y arrivera. Ça, c'est pour les pauvres, ça ne fait plus ça. Quand je dis on y arrivera, les ce que tu n'as même pas deux. Tu n'as pas deux sources de revenus. C'est que je dois faire maintenant. Ce n'est pas pour nier. Voilà, ben je savais. J'ai parlé comme si je savais. On rembourse d'abord la dette. Je connais vos paroles, non Je vous connais. Je vous connais. Je peux vous lire. Quand tu focalises pour payer une dette, tu vas jamais sortir la dette là. Parce qu'aussitôt que tu sors, tu es dans la mentalité des dettes. Tu n'es pas dans la mentalité de l'argent. Je crois que je vous ai fait plusieurs directs ce que je vous ai dit. On ne quand tu as tes finances mensuelles tu ne dois pas les mettre tout seulement pour payer la dette une partie doit aller dans tes économies ça vous est pas déjà arrivé quelqu'un te doit de l'argent tu sais qu'il a été payé tu le vois à la réunion en train de payer, de cotiser la réunion Des il cotise la réunion il achète la nourriture de sa maison il remplit son frigo il paie la pension des enfants il te donne le 1 vingtième de ce qu'il te doit. Pourquoi tu ne m'as pas remboursé ma tête une fois Il est sage, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc demain, on a une méditation à 21h. Et puis... Euh, ceux qui veulent créer le business aussi. Donc, je vous donnerai les intervalles. Il y aura la formation pour planifier le temps. Vous aurez la planification avec cet agenda-ci-là. Ce sera deux fois par mois. Il y aura aussi euh, les ateliers avec le comptable. Ça aussi ça sera deux fois par mois. Donc, je, et le, le, les ateliers maintenant pour ceux qui veulent lancer leur business. Donc, comment créer et grandir un business ça ce sera il y a le lien du groupe en haut de la vidéo ici là on va entrer dans le groupe aussi pour les agendas si vous voulez commander les agendas il y a le lien du WhatsApp de la dame on vous la reine béatrice Loujob, job es de batoufan comment y femme Donc, j'aimerais... Parce qu'il y a des étapes pour créer un business. Il y a l'étape, par exemple, où tu vas étudier euh, les demandes ou les besoins des gens. Et dans le... Pour, rien ne t'empêche de créer un business. Ce n'est même pas l'argent. Parce que pour créer un business, je peux ne pas avoir de marchandises. Les gens qui font le, le dropshipping font comment Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de local, ils n'ont rien. Ils cherchent quelqu'un qui vend, qui a déjà la marchandise. Ils disent à la personne, ok, si je vends, j'ai combien Ils filment, il prend, il vient, il met ici, il vend. Il vend la photo. Tu payes en donnant l'argent, il prend ton argent, il paye la chez l'autre, il vient et te donne. Vous allez rester à la maison, vous dites que vous n'avez pas l'argent. Bala toi, tu vas trouver les magasins là-bas. Tu trouves les magasins là-bas. Voilà les gens qui entrent dans le groupe de business. là. Donc, ce groupe de business boss, mon but dans ce groupe, ce sera de vous permettre de développer toute personne qui entre là-dedans. Tu vas payer pour contribuer. Ce sera peut-être 10 000 le mois. Mais tu dois créer un business. Si tu n'as pas un business que tu crées, tu te retires du coup. Tu ne veux pas. Vous devez lancer une activité. Même si tu fais le folé, tu ne peux pas donner au boutiquet le matin, il vend. Même si tu pars dans la boutique du, du Libanais ou du Chinois, tu filmes ses articles, tu mets en ligne. Quelqu'un achète, il dit que viens-moi livrer, viens me livrer à tel endroit. Il te fait le dépôt orange monnaie Tu peux acheter chez le Libanais. Tu mets sur la moto, la moto pas donner à la personne. C'est vous qui tombez avant votre argent d'or. apprendre à créer de l'argent avec tout ce que vous avez à votre disposition donc mon but dans ce groupe c'est de vous montrer que vous ne manquez pas l'argent on n'a pas besoin d'argent pour créer un business tu as besoin de focus, vision, détermination, courage et peut-être un téléphone bon, tu as besoin de téléphone pour voir ce qu'il y avait le matin voilà dans le groupe de visualisation est là Choisissez pour vous vous entrer dedans. Tout ça est là-bas dedans. Donc vous avez besoin de revoir, revoyez votre système qui vous donne l'argent. C'est vrai que quand tu fais ce travail, quand je fais ce travail avec les gens que je coach par exemple, ils ont un peu peur parce qu'ils se disent que ah, je pensais que j'avais atteint mon sommet d'argent. Tant que tu ne revois pas, tu ne peux pas augmenter les tentacules de ton business. Peut-être tu avais seulement deux pieds dans le business, deux magasins, deux canaux de distribution. Maintenant, tu, tu, tu revois la fondation. Comment est-ce que je peux faire pour que ça ne dépende plus des deux personnes-ci Tu décentralises maintenant, bam, tu es temps. ça fait cinq canaux. Si chacun des cinq te rapporte la même somme que les deux données avant, ça veut dire que tu as augmenté tes, tes revenus maintenant de combien. Trois cinquièmes de tes revenus ont augmenté. Les gens que vous voyez sont milliardés ici, de là, ce n'est pas un magasin. Les Focou, les Kifourou, les, les, les UBA. Allez voir le nombre de branches qu'ils ont dans n'importe combien de pays. Vous devez absolument mettre les tentacules. Pensez toujours au mot tentacule. Tentacule, ça veut dire plusieurs, plusieurs, plusieurs sources, plusieurs. Ça, c'est mon but. Même si tu fais le coquille le matin, tu envoies les enfants dans cinq marchés vendre. Tu fais quatre mamies de maïs le matin. Tu envoies 20 personnes vendre ça dans la ville de Douala. Tu es déjà devenu boss. Vous pensez toujours qu'il faut que ce soit dans un bureau avec une cravate, avec ceci là. Non. Le business ne se connaît pas. Le business, c'est que tu localises le besoin. Si c'est l'eau glacée, les gens ont besoin d'eau glacée. Tu achètes la machine qui scelle l'eau. Tu n'envoies pas puiser l'eau gratuitement là-bas au brasserie. On vient, on met dans les sachets. Vous scellez, chaque sachet, c'est 50. Tu les envoies au machine Parce que tu prends ces gens-là qui sont au quartier, ils n'ont rien à faire. Ils sont là, ils marchent comme ça jour où tu vends l'eau tu, tu vends l'eau si tu vends un sachet à 50 je te donne je te donne 15 francs ou 20 francs moi je prends euh, le, le, le reste 30 francs c'est pour moi 20 francs c'est pour toi compte tenu du fait que c'est moi qui te fournis tout tu marches seulement à la fin de la journée si l'enfant c'est 5000 francs 5000 francs qui va représenter euh, quel pourcentage euh, Comptez avec moi hein. 5000 francs et qu'il était, il était censé prendre euh, le 2 cinquième de ton business. Essaye un peu de voir. Si c'est un mis sur le 2 cinquième, ça veut dire quoi. on de voir en pourcentage. Je veux que vous puissiez comprendre. J'essaie un peu de réduire. Il faut que je mette quelque chose d'un peu plus facile à comprendre pour moi-même. 2 e ça veut dire que c'est dans un pourcentage, c'est combien? 20 divisé par 5, ça fait combien? Mettez-moi les réponses, sinon, c'est comment avec vous. Ça fait 4, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, hum. 40%, c'est ça. Ça veut dire que si la personne a 5000, toi, tu rentres à la maison avec 7500. 60%. Supposons donc que tu envoies dans la ville de Douala 10 enfants par jour. Par, supposons par jour l'enfant a un bénéfice de 5000. Toi, tu donnes 7500 sur l'eau qu'il vend. L'eau bling bling là, c'est là. C'est toi, toi qui as acheté la glacière, c'est toi qui a acheté l'eau même. Donc l'enfant marche demain il vend. Donc ça te fait 7500 fois 10 enfants. Ça fait 70 000 que tu as par jour. Avec l'eau. L'eau glacée. Et votre problème, c'est que vous cherchez le gros agent. Vous oubliez que l'agent, c'est dans les petits le petits agents. Petit petit agent. Le petit petit agent qu'on accumule. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1 qu'un jour ça fait 1 million. Vous attendez seulement le jour à vous donner 1 million. Ok. Bon. Tous les liens sont là. On va se voir dans les ateliers, bien sûr. Vous passez une bonne soirée.